Bonjour, l'épisode de Nutshell cette fois portera sur les vignettes. Pas celle pour l'autoroute qui a disparu en France, mais toujours d'actualité en Suisse, mais des vignettes autocollantes à collectionner. Forcément, quand on pense à vignettes, on pense également à Panini. Mais qui est derrière Panini Quand est sortie la première vignette Vous saurez tout après avoir vu l'épisode. Prêt 1, 2, 3, coller Je me suis toujours demandé pourquoi l'engouement était resté intact pour les albums de vignettes Panini, mais spécialement pour ceux sur le football. C'est vrai, petit, et même maintenant, j'achète volontiers des albums de vignettes sur des films, des séries télé, plutôt que sur l'Euro 2020. En Suisse, par exemple, vous trouverez plus facilement des vignettes de football que de films dans les kiosques. Eh bien, c'est sûrement dû au fait que sans le football, et bien, il n'y aurait jamais eu de vignette Panini, peut-être même de vignettes tout court. Remontons le temps. Nous sommes à Modène, en Italie les enfants achètent des barres de chocolat. Déjà, pour le chocolat, mais aussi comme certains le font pour les Kinder Surprise, pour le cadeau. Et quel était le trésor Eh bien c'était une photo d'un joueur de football. Pour l'anecdote, en France, c'est dans les paquets de chocolat et de chewing-gum que vous en trouvez. Nous sommes dans les années 50, et deux propriétaires d'un kiosque Giuseppe et Benito Panini décident, devant cet engouement des enfants, d'ajouter un petit plus. Lorsque les gens viennent acheter un journal, ils glissent une image de footballeur dans chaque quotidien, ces photos ayant été au préalable achetées dans un stock à Milan. Et c'est parti, la machine est lancée. En 1961, il, rejoint par deux autres frères, Umberto et Franco, décide de créer le premier album de vignettes sur le championnat italien. L'album se nommera Cacciatore. Ces vignettes, nommées Fifi par les enfants de Modène, ne sont pas encore autocollantes. Elles sont en carton et doivent être fixées avec de la colle. Savez-vous comment sont conditionnées les vignettes Bien sûr, les vignettes sont aléatoirement mises dans les paquets, mais le système de conditionnement a été créé par un des frères, Umberto Panini. Cette machine, la Fifi-Matic, est programmée à mettre un nombre défini d'images par paquet. Les photos que vous voyez sont celles de machines actuelles. La première vignette éditée est celle d'un footballeur, Bruno Bocci. Il faudra attendre l'album de football 1967-68 pour voir apparaître les premières vignettes autocollantes. Et encore, ce sera juste pour le logo des équipes. Et finalement, ce sera pour l'album 1972-73 que l'ensemble des vignettes deviendront adhésives. C'est lors de la Coupe du Monde de 1970 que Panini va s'attaquer au marché international. Il faudra attendre la saison du championnat de France de 1975-76 pour que Panini récupère les images à leur précédent éditeur, Étoile du Football et acquiert ainsi un monopole sur les vignettes de football en France. Le premier album panini en France est celui de Tous les animaux, sorti en 1970. Puis, en 1972, l'histoire de l'automobile. Ils sont publiés sous le nom d'édition Jeunesse Collection, édition de la Tour. Mais il y a aussi un autre éditeur de vignettes, entre autres, qu'il ne faut pas oublier, surtout pour les geeks. C'est AGE, Acronyme pour Agence Générale d'édition. Cette entreprise est basque et son siège est à Bayonne. Une des particularités de cet éditeur est que ses vignettes sont bien sûr tout de suite autocollantes, puisqu'elles sont sorties plus tard, mais que vous pouvez les trouver aussi offertes dans des paquets de biscuits. Je me souviens de celle d'Albator 78, qui n'était pas toujours super conforme à celle de l'album, en particulier celle en deux parties. Bref, H.D.V. &E avait des licences à faire rêver, comme Goldorak, Albator, Il était une fois l'espace, et même des films comme Star Wars, vous vous rendez compte D'ailleurs, Mota reprenait certaines de ses vignettes, en changeant le cadrage et les offres pour l'achat d'une glace. Pourtant, malgré ses licences, le rouleau compresseur italien a su se diversifier et progressivement devint le seul éditeur de vignettes à collectionner. En 2018, Panini est présent dans 120 pays. En France, on compte plus de 25 collections différentes. Des bourses d'échange sont souvent organisées pour compléter les albums Panini, en particulier sur le football. La force de Panini, c'est toujours de rester à l'écoute de ses clients. Panini a toujours continué d'innover dans la fabrication de ses vignettes, comme en témoignent les vignettes dorées hologrammes, à gratter, les velours, les mobiles, et même celles odorantes dans l'album du film d'animation de Disney, Ratatouille. Par contre, comme je les ai détestés lorsqu'ils faisaient des images découpées en 4 ou en 8 et qu'il vous manquait toujours un bout pour finir l'image complète, ou pire encore, les vignettes qui étaient placées dans le pli des posters, vous obligeant à afficher votre poster et non pas pouvoir le ranger soigneusement dans votre album. Un autre cas aussi intéressant, un peu comme pour le Monopoly, c'est l'affaire de l'équipe d'Iran dans l'album français de football 1998. En effet, la Fédération et Panini n'ont pas trouvé d'accord sur l'exploitation de l'image des joueurs de l'équipe d'Iran. De ce fait, ils ne devaient pas apparaître dans l'album français. Mais par contre, pour les autres albums, ils y sont, mais à chaque fois les vignettes sont différentes d'un pays à l'autre. En 2020, malgré l'annulation de l'Euro 2020 suite à la crise sanitaire, l'album de vignettes sortira quand même. La majorité des photos utiliseront des matchs d'exhibition. Les albums Panini peuvent se révéler comme des DeLorean, je parle bien sûr de la DeLorean de Retour vers le futur. Il suffit de regarder les quatrièmes de couverture, et vous revoilà dans les années 80-90. À Chiasson, en Suisse, en 2020, pourrait peut-être avoir lieu la naissance du premier musée d'images autocollantes Panini. Un musée qui abriterait entre autres un magasin, et l'une des plus grandes collections de vignettes d'un particulier, Monsieur Gianni Bellini. Il y aurait aussi présent d'autres fabricants de vignettes, de cartes à collectionner, comme l'américain Tops. Il semblerait que le volume de production de certaines vignettes sont inférieur à d'autres. À l'université de Genève, deux mathématiciens, Sylvain Hardy et Ivan Vélénic, ont calculé que le coût de revient d'un album serait de 539,40 euros et nécessiterait l'achat de 899 paquets, dont 4945 vignettes. Le paquet étant, en 2014, à 60 centimes. En 2020, il est de 90 centimes. Comme le cite le journal L'Echo, Pagny a créé un modèle économique avec ses collections. En effet, outre le fait d'acheter les vignettes, il y a aussi l'échange et la revente. La vignette la plus chère de l'histoire, Javini Rivera, de l'album 1962-63. Elle aurait été vendue 126 euros sur Ebay. L'échange est aussi importante que la vente. Mais attention, ne faites pas comme ces deux parlementaires au Brésil, qui ont été virés car ils ont été filmés alors qu'ils échangeaient des vignettes pendant une session de l'Assemblée Nationale. Voilà, ainsi s'achève cet épisode. Vous êtes maintenant un collab sur le sujet. A bientôt Un collectionneur de vignettes s'appelle un érinophile. Mais attention, là on parle de vignettes postales, qu'on collait au lieu des timbres. En France, il existe une association qui les regroupe, qui se nomme l'arc-en-ciel.